Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans les poissons, votre sixième maison, au boulot ou avec les tâches de routine vous pourriez avoir de la difficulté à vous motiver car il y a une tendance avec ce transit à paresser et à rêver. Si vous avez la possibilité de passer du temps libre, c'est une excellente journée ou de pour vous adonner à un passe-temps créatif ou vous détendre avec un film ou votre musique préférée. Vous vous retrouverez attiré par tout ce qui est beau et vous voudrez vous tenir à l'écart de toute situation ou environnement hostile ou agressive. Votre niveau de compassion est maintenant très élevé et vous pourriez vous épanouir dans le travail caritatif ou en prenant soin des autres. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre septième maison. La confusion des derniers jours au niveau de vos tâches disparaît peu à peu, mais vous pourriez avoir tendance à réagir impulsivement dans des situations où vous pourriez avoir mal compris ou mal interprété un message, dans des situations où ça ne vaut même pas la peine de vous frustrer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 La lune sera dans le taureau, votre huitième maison, une fin de semaine beaucoup moins stressante que les derniers jours. Vous vous sentirez confortable dans votre peau, évitez d'amener votre boulot chez vous dans vos pensées et profitez de cette fin de semaine pour vous détendre, pour vous reposer et vous ressourcer.